Dans cette vidéo, nous allons apprendre la définition d'un pourcentage, puis compléter notre propos en expliquant comment on peut calculer un pourcentage et enfin expliquer comment on peut appliquer un pourcentage. Commençons par la définition. Un pourcentage est une fraction, une proportion, dont le dénominateur est 100. Ainsi, on obtient par exemple que la fraction 2 centièmes s'écrit aussi 2%, que la fraction 1 demi Égale à 50 centièmes s'écrit aussi 50%. Pour exprimer un pourcentage, il suffit donc d'écrire notre proportion avec un dénominateur égal à 100. Comment calculer un pourcentage Pour cela, prenons un exemple. Dans une classe de 25 élèves, 16 élèves apprennent l'allemand. Donc la proportion d'élèves apprenant l'allemand dans cette classe est 16 25e. Or, 16 25e est égal à 64 centièmes, donc 64% des élèves de cette classe apprennent l'allemand. Dans l'exemple suivant, on va voir qu'utiliser des pourcentages peut être pratique pour comparer la composition de deux groupes d'effectifs différents. Par exemple, en 5e A, il y a 9 filles parmi les 24 élèves de la classe, alors qu'en 5e B, il y a 8 filles parmi les 20 élèves. La proportion de filles en 5A est 9/24e, c'est-à-dire 37,5%. En 5B, on obtient 8/20e, soit 40% de filles. C'est donc en 5B que la proportion de filles est la plus importante. En fait, les pourcentages ont permis de comparer ces deux groupes comme s'ils avaient le même effectif, 100 tout en gardant la même proportion de filles au sein de chaque groupe. On aurait pu présenter ces recherches dans deux tableaux de proportionnalité comme ceci, et retrouver le même résultat. Regardons maintenant sur la base d'un exemple comment appliquer un pourcentage. Une remise de 15% est consentie sur un article dont le prix affiché est 40 euros. Calculons le montant de cette remise. 15% de remise signifie que si l'article coûtait 100 euros, alors la remise serait de 15 euros. Présentons cette analyse dans un tableau de proportionnalité. Et voilà ce qu'on obtient. Le coefficient de proportionnalité est 15 centièmes, ou 15%. Donc le montant de la remise concédée sur un article coûtant 40 euros est 40 fois 15 centièmes, c'est-à-dire 6 euros. Avant de terminer, il peut être utile de connaître par cœur quelques correspondances entre fractions et pourcentages. Par exemple, 50% c'est un demi, 25% c'est un quart, 75% c'est trois quarts, 10% c'est un dixième, 20% c'est un cinquième. Ce sont les plus fréquemment utilisés. Pour conclure, on retiendra que calculer un pourcentage ou appliquer un pourcentage revient à calculer une quatrième proportionnelle.